C'est bientôt les fêtes, alors euh, je vous propose de réaliser ce magnifique sapin, l'Opoli, comme un, notre super tutoriel en français, et je vais le faire aussi en français. Euh, donc c'est extrêmement simple et c'est, j'espère, extrêmement rapide pour vous. C'est parti, donc euh, on va dire que on veut tout simplement, euh, on va repartir sur quelque chose de, de, de simple. Euh, et moi quand je quand j'étais enfant je sais pas vous mais je pense que vous aussi j'aimais bien faire du dessin donc euh, on va partir avec du dessin euh, avec un, un bon vieux sapin à l'ancienne comme ça là voilà bien dégueulasse bien sale avec un gros bien tronc hein. voilà et on va éditer et donc ce sapin là ben euh, d'accord il est pas il n'est pas génial mais en fait on peut euh, on peut se faire plaisir euh, tant qu'on veut. Tac tac tac tac. Et on va prendre, alors là c'est plus un sapin, c'est un Concorde euh, ou une navette spatiale. Euh, on va dire que pff, ouais, bon ça c'est déjà beaucoup. Mais peut-être euh, ça en le retravaillant un petit peu, ça peut être pas mal. Donc en fait, on va prendre quelques points. On va dire euh, ouais, ok. Ah, non, celui-là, je vais m'en servir pour le bas. Celui-là pour le haut du truc, voilà, euh, lui, je vais m'en servir pour, euh, ouais. on va faire un trou en deux parties, allez, tac, tac, voilà, et euh, en gros, c'est presque tout, tac, tac, celui-là, on pourrait peut-être le subdiviser si on voulait, euh, on va le laisser comme ça, on va, on va être très très bas en, en, en, ver, en vertex, donc je pars sur ça. Et donc là, on a un Grease Pencil qui est, on va dire, très basique. Et on le retransforme en polygone. On sélectionne le polygone que vous ne voyez plus à l'écran. Enfin, il est à l'écran, c'est juste ce point-là. Et avec bouton droit, on va lui dire, tiens, tu vas me convertir en mèche. Et là, hop, réapparition des points. Dans Edit, tout ça, ben, pour le moment, c'est pas terrible. On en fait une face, F. Euh, et on dit bah « Tiens, je vais me faire une rotation euh, comme, euh, comme j'aimerais bien. » Donc ici, le spin. Le spin, le problème, c'est qu'à la base, il est sur Z. Nous, on le veut sur X, sur Y. <rire> sur Y, donc voilà. Et on va aller dire bah, 360 degrés, merci. Euh, et en step 9, ouais, bon, pourquoi pas. Ouais, allez, ok, ça roule. Donc là... Nous avons déjà une bonne petite idée du sapin, mais il n'est pas tout à fait encore super joli. Donc, euh, on va se prendre des petits points. tac, Et euh, avec le fall off, voilà, on va en monter certains, en descendre d'autres. Euh, Celui-là, je vais le monter un petit peu. Celui-là, je vais le descendre. Celui-là, je vais le monter. Celui-là, il en a deux. On peut le faire un peu plus varié. Oups, non. 1 sur deux monte, l'autre descend. C'est ça. ça qui est rigolo. Voire même, on peut faire des montées, descendre celui-là. Tac, tac. Tac, tac. Euh, voilà. Tac, tac. Quand on ne voit plus rien parce qu'on n'est pas du bon côté, on appuie sur 9, on va de l'autre côté du sapin. Je lui monte un petit peu. Tac. Ouais, Ou tiens, l'inverse, voilà. Voilà, c'est assez simple. Hein. Tac, là, je vous la fais euh, version totale, hop, on revient sur 9 et on a quelque chose qui ressemble à un sapin low poly, c'est déjà pas mal. Euh, maintenant, on va sélectionner les faces parce qu'on veut du matériel là-dedans. Hein. Et on va faire Alt-Select, tac-tac pour le tronc. Et on va lui dire, tiens, tu vas me faire du marron. Et comme je suis parti pour faire quelque chose low poly, on, on utilise du diffuse et non pas le gros euh, truc qui tâche. Voilà pour le tronc, tac, on assign, clac. S'il te plaît, on fait un nouveau matériel qui va être euh, euh, un peu comme lui. Tac. On inverse sa sélection et on va lui mettre une couleur verte. Voilà, pas trop forte, plutôt foncée. On assign. Alors, normalement, eh ben oui, si je mettais les matériaux, ce serait mieux aussi. Voilà. Et voilà notre petit sapin, il manque plus que la lumière. Pam, lumière, c'est fait. Bon, celui-là est moins joli que celui que j'ai fait tout à l'heure. Je vais peut-être aller un peu vite. Euh, si c'est trop de poli encore pour vous, il, a, il y en a 226 euh, triangles. Ben, vous lui mettez un coup de tronçonneuse, à savoir Decimate. Euh, le milieu, c'est en planard parce qu'il va respecter un peu plus les faces. Et là, voilà, on peut encore réduire un petit peu si jamais ça passe pas. Dans votre jeu, tac, et du coup, ça va rajouter un petit peu de d'erreurs et de et de choses un petit peu différentes. D'ailleurs, vous pouvez vous servir de ça pour faire des copies. Hein. Puisque là, si je fais un duplicate sur X, parce que j'aime bien aligner mes sapins, et que je lui réduis euh, son, sa taille, je vais avoir à peu près le même style de sapin, mais avec des légères variations. Donc après, je vais pouvoir faire une jolie forêt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée et bonne fête. Au revoir.